Yo mes petits dormeurs, nous sommes vendredi donc vous m'avez pas vu hier parce que j'ai rêvé mais les rêves étaient beaucoup trop flous et pas assez exploitables Aujourd'hui je vous retrouve dans une nuit carrément relou, donc bienvenue dans l'épisode numéro 4 du un mois dans mes rêves Euh, alors faut savoir que euh, depuis que j'ai commencé le mois et tout ça J'ai appris plein de choses Notamment qu'on rêvait pas forcément que pendant le sommeil paradoxal etc Je ferai une petite vidéo je pense d'ici une semaine et demie Pour faire un petit peu un bilan de cette première semaine Alors il y a un abonné qui s'appelle Gus Du coup je pense que c'est un garçon je ne sais pas je ne suis pas sûre On ne sait jamais Qui m'a proposé euh, un truc c'est que avant de m'endormir le soir De me dire je dois euh, me souvenir de mes rêves Je dois me souvenir de mes rêves Je dois me souvenir de mes rêves Si vous avez envie que je teste des trucs par exemple Des petits trucs à faire avant de dormir le soir etc Pour voir si ça influence sur mon rêve n'hésitez pas à me le dire en commentaire, aujourd'hui euh, c'est un rêve très nul faut savoir que avant de me coucher je me suis dit essaye de te souvenir de ton rêve essaye de te souvenir de ton rêve du coup ça m'a niqué toute ma nuit parce que toute ma nuit j'ai l'impression de pas avoir dormi mais de m'être dit essaye de te souvenir de ton rêve si j'étais pas autant allé chercher dans mes mémoire si j'avais pas autant creusé je l'aurais pas retrouvé et des fois je me dis que peut-être que c'était mieux que je le retrouve pas ce rêve. bon en gros l'histoire elle est simple euh, je suis à une soirée je m'emmerde je me fais chier il y a personne qui me calcule il a personne qui me prête de l'attention je suis vraiment genre le vilain petit canard de la soirée genre j'essaye de discuter avec les gens les gens me remarquent pas me calcul pas etc et là il y a un gars qui me dit en gros euh, ouais en gros il me fait des avances sexuelles et donc je le, le remballe et tout je dis non c'est bon tu sais euh, quelle soirée de merde et donc je suis dépité dans mon rêve etc donc c'était un premier bout de rêve alors ce qui est marrant dans cette nuit que je vous dis qui était un peu relou c'est que j'ai dû forcer pour m'en souvenir je sais même pas pourquoi j'ai rêvé de ça et de quoi ça parle vraiment c'est je sais pas, peut-être que j'ai peur d'être délaissée, peut-être que j'ai peur de me sentir exclue, peut-être que j'ai l'impression d'être exclue, mais tout va bien dans ma vie amicale et tout ça, mais peut-être euh, je sais pas du tout. Et ensuite je me rendors plus tard et je passe dans un autre rêve, et là le rêve, what the fuck, je me balade, je suis dans la rue, je suis pieds nus, j'ai un enfant dans les bras, un bébé. Et je sais pas à qui il est, d'où il vient, etc. Mais je marche avec lui, je sais pas où je vais. J'ai pas de quête dans ce rêve, c'était le rêve le plus bizarre du monde. J'ai passé mon temps à marcher. Donc au début j'ai commencé, je suis dans une ville un peu, genre un peu déserte, etc. Je croise une voiture, et dedans il y a le mec que j'ai croisé à la soirée d'avant, dans mon rêve d'avant. Qui est en train de coucher avec une fille, et genre j'étais en mode... D'accord, bon ben voilà, donc je continue à avancer avec mon enfant et en fait il fait de plus en plus chaud, plus en plus chaud et je me retrouve au Mexique, il y a plein de gens, il fait chaud, j'ai chaud, j'ai balle au pied, je suis en petit short, etc. Je marche, je marche, je marche et je dois passer des rivières, je dois passer des ci, des ça et j'essaye de faire vite et à la fois euh, je vois que le bébé il a chaud, je sais pas quoi faire, je vois qu'il a les mains, les mains qui pèlent, etc. Du coup je me dis, faut que je trouve de la crème hydratante. Non, il me vient pas l'idée du filet de l'eau à ce gosse. Non, moi j'ai eu le fil de la crème hydratante parce qu'il a les mains toutes sèches, mais vraiment toutes frippées, tel un petit... Euh... Je crois que c'est parce que j'ai vu les sphinx... Les chasse sphinx dans l'après-midi et du coup je pense que ça s'est répercuté là-dessus. Donc je trouve de la crème hydratante à cet enfant. Ce n'était absolument pas un rêve lucide, hein. c'était un rêve que j'ai carrément subi de A à Z, il y avait rien qui me paraissait anormal dans ce truc. Et ensuite j'arrive sur un genre d'endroit de... où c'est un cercle comme... Une une arène etc. dedans il y a un mec qui fait des tours de magie et c'est parce que j'ai regardé le dernier vlog de Stilto et euh, il y avait un mec qui faisait de la magie donc ce mec faisait de la magie aussi dans mon rêve c'était pas le même mais c'était un mec et en fait il fait de la magie et là je vois que il fait plein de tours à une fille à une jeune fille et en fait il la regarde et tout ça et là je comprends qu'en fait le mec il est pas du tout bien intentionné avec cette jeune fille c'était un piège qu'il essaye de lui tendre pour la kidnapper et là je m'en rends compte donc euh, avec mon gosse dans les bras faut savoir que j'ai porté ce gosse pendant tout mon tout mon rêve je lui dis la petite viens etc etc faut savoir que j'étais pas en rêve lucide mais je n'avais pas peur je savais qu'il ne pouvait rien m'arriver et donc finalement, Finalement la police arrive, le mec se fait encercler, il y a de la fumée partout ah, et je oui. me réveille et puis je me souviens plus trop de rien et puis je force et puis quand je me souviens de ça je me dis ouais je ne sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça si vous vous avez peut-être une idée de signification n'hésitez pas euh, voilà à me dire j'attends ça en commentaire par contre j'ai téléchargé l'application qu'une abonnée m'a conseillée, capture et en fait on peut écrire nos rêves etc donc j'ai expliqué mon rêve je regarde si j'ai pas mis des annotations ah si enfin, le magicien quand il s'est fait arrêter il avait genre des, des trucs autour c'était genre de ronces parce que hier je suis allée prendre des jumpy et je suis tombée dans les ronces enfin je me suis embarquée dans les ronces du coup voilà le mec il était là dedans de donc j'ai téléchargé l'appli et en fait il y a une partie où on écrit tout ce qu'on a fait l'autre partie, la deuxième partie, c'est une partie interprétation pour interpréter des rêves. Vous savoir que j'ai payé ça 4 balles, je me suis dit bon vas-y achète-le pour voir ce que ça donne. C'est de la grosse merde, ne l'achetez pas. Ça n'analyse rien du tout. Ils disent que l'eau symbolise l'état d'esprit. Si l'eau est trouble, suggère un flou dans les pensées ou des pensées perturbées. Et ça je suis d'accord hier j'ai vraiment pas eu une journée cool en fait. Hier j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et du coup c'est possible que ça y ait grave joué dessus. Même genre par exemple le fait de marcher, genre ça s'interprète le fait de marcher, bah eux ils l'ont même pas interprété, donc vraiment c'est nul. Voilà, c'était pas un rêve foufou. Fou. Hein, je vous avoue, donc je vous laisse à vous euh, si vous voulez faire l'interprétation et surtout me raconter de quoi vous avez rêvé, et je vous retrouve peut-être demain pour une nouvelle aventure, sur ce, ciao